Hello, hello, coucou, comment ça va J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Euh, j'ai arrêté de compter les journées. Quel jour aujourd'hui Mardi, mardi, donc j'ai mon test tout à l'heure. Les filles ont été testées, elles sont négatives, elles sont encore isolées. C'est casse-tête à organiser, mais pour l'instant, on tient le coup, on tient le coup, on va dire. Euh, franchement, c'est compliqué dans le sens où il y a trois positives à la maison et deux négatives, donc du coup, euh, ben, étant donné que... Ben, voilà on. on, on euh, pff, limite ce serait un peu plus simple si on était tous positifs, je vais pas dire c'est bête de dire ça mais, euh, mais c'est vrai que du coup là en fait on, on doit en isoler deux et en plus le truc c'est que euh, c'est nous les parents qui sommes positifs donc du coup euh, on doit faire à manger on doit euh, faire les devoirs et on doit mettre des masques désinfecter à chaque fois c'est vraiment compliqué, c'est compliqué sincèrement en plus Haroun il comprend pas pourquoi ses soeurs, il peut pas jouer avec ses soeurs il m'a vu en train de faire l'aspirateur il est parti chercher le l'autre aspirateur ça va oui ça s'éclate hein allez viens Ouh, non, non, non mais non doucement non mais doucement Haroun, c'est pas un jeu non non doucement, ne fais pas ça Donc on voit le prix du, de spie. non non Haroun, s'il te plaît, ok je vais ranger ça allez je profite vraiment du fait que je suis bloquée à la maison euh avant de reprendre le boulot pour bien organiser, ranger tout j'ai refait un tri, j'ai bien j'ai lavé tous mes foulards je les ai tous donc repassés rangés par couleur comme vous pouvez le voir hop hop hop j'ai reçu mon colis Love Bonito c'est quoi la deuxième question madame point cochon au fond, parce que... Tu te rappelles pourquoi Non. Bah tu relis ici. Si. Pourquoi Tu te rappelles Il y, y a qui dans le four Ah oui Il y, y a Jack. Parce que Jack est dans le four. C'est bien. Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça. Ok. Tu mets Ok. beau Ok. Trop beau. Alors attends. On ne fait pas n'importe quoi maintenant. On va changer de doigt, ok Tu attends, Rame. Oui. Alors. Cool the vases with fingerprinted flowers. Ok, Haroun, on va faire des fleurs, d'accord Non mais non, Haroun, attends On va faire des fleurs. Choisis une couleur, quelle couleur tu veux Choisis un autre doigt, choisis un autre doigt. Rouge. Rouge, attends, attends, doucement, doucement, Haroun. Appuie, doucement. Ok, ici, attends, attends, regarde. Tu me fais un rond ici Mets ton doigt. Ok, qu'est-ce que tu veux faire alors On va ranger d'abord. Haroun, non, non, non, on va d'abord nettoyer les doigts. Viens, on va laver les doigts dans la salle de bain. Ouais. Si si si Harun, si. j'ai été super productive, attendez, pardon les pantoufles, euh, j'ai nettoyé tout le coin jeu, euh, vraiment tout nettoyé, réorganiser les jeux de société ensemble, les voitures ensemble, les LEGO ensemble, les crayons, etc. Et du coup, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit coin pour Harun. J'ai déplacé en fait ce meuble en... en... C'est un meuble en carton, c'est une, une marque ici à Singapour qui propose plein de meubles en carton. On l'a depuis super longtemps et franchement, je l'aime trop. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous les jeux éducatifs ici. Vous voyez, ces petits ordinateurs avec les, euh, avec les lettres, les cubes de lettres, vous voyez, tout ce qui est... Euh, flashcard etc. Ouh, attends Haroun flashcard et tout. Euh, pareil ici, Haroun ok tu attends papa il va, il va le faire donc voilà j'ai tout organisé ça et ça m'a pris franchement euh... bon. Alors, Mariam négative, Rania, elle est positive, c'est vraiment la fête hein. Haroun pour le coup je le laisse faire ce qu'il veut, il, il est en train de regarder son dessin animé euh, voilà, parce que franchement, je dois gérer les filles, les devoirs, donc euh, c'est pas possible, je peux pas m'occuper de tout en même temps. Euh, niveau du boulot, alors là, c'est même pas la peine. J'espère que je serai négative demain pour pouvoir aller sur place parce que j'ai besoin d'aller sur place en fait. Et euh, voilà quoi, franchement, c'est la galère. Je garde quand même mon masque, un hein, masque, je préfère. C'est quand même la galère tout ça. On a toujours pas reçu les courses. Ahmed, les courses, ça devait arriver à 14h Il est 16h30. Les courses étaient censées arriver à 14h et ils nous ont toujours pas livré, c'est pas possible. On est en train de... J'en peux plus moi de, de la bouffe de dehors, je sais pas si vous avez vu mes stories ces derniers, ces derniers temps, mais c'est... Euh, tous les jours on commande quoi, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et comme on ne peut pas sortir faire les courses, ben bah voilà, c'est casse-tête. Donc c'est la foire à la maison comme je vous disais, je vous montre vraiment tout. Euh, Haroun, il est autorisé aujourd'hui à faire de la trottinette, mais, mais Haroun est pas sur ce tapis. Ouais, le tapis le plus cher. Non, pas sur ce tapis, d'accord Donc là, tu, tu, peux faire, tu peux le faire là. Non, mais franchement, les pauvres, quoi, les, les, les enfants, euh, c'est la galère. Donc je compatis vraiment pour les personnes qui vivent dans des petits apparts ou autres. Tu veux aller dans le balcon, Haroun Tu veux faire dans le balcon Tu veux faire. Et j'en peux plus, les activités. Il fait de la pâte à modeler 5 minutes, il en a marre. Ensuite, il veut faire autre chose après. Marianne, tu peux essayer de continuer toute seule les questions, ma chérie Ra Raniel les a fait toutes seules Ok, vas-y, tu vas aux toilettes, tu laves bien tes mains. Et tu continues s'il te plaît J'ai toujours pas bu mon café Ça fait 30 minutes qu'il est dans le micro-ondes Je l'ai mis à chauffer, je l'ai zappé Il y a la machine qui tourne oh, Voilà, voilà, voilà voilà. Le retour, franchement, je ne m'attendais pas un retour comme ça hein, Du tout, du tout, du tout, du tout. Enfin, Voilà, on vient recevoir les courses Finalement hum, Bon, on va déballer tout ça, on va ranger tout ça J'ai zéro motivation là Franchement, je viens de me prendre en plus le le pied sur euh, la chaise, ça fait super mal. La poisse. Vraiment la poisse. Allez, on va ranger tout ça. Et euh, je vais faire des pâtes, je crois, pour... Enfin, euh, pas pour ce midi, pour le goûter. Je sais même pas pourquoi, puisque, comme je vous disais, là, il, il va être 5 heures. Et euh, on vient à peine de prendre le petit déjeuner. Donc, euh, oh là là, ce décalage, c'est juste dingue. J'avais vraiment oublié euh, le retour. C'est hyper compliqué. En fait... <coughs> En fait dans l'autre sens quand on va en France ça va. Franchement ça va. C'est quand on revient que c'est vraiment galère. Donc euh... oh, allez. C'est parti, on va ranger tout ça. Zéro motivation. Pas de motivation. Hein Hein mugit tout le je sais. Les pommes lavées, bananes, bananes, pommes lavées <rire> Ouais. C'est trop. Ouais. Pour... Ouais. Je suis en train de essayer de fixer une date avec euh, J'ai mangé le reste de slow. 17h, je vous assure que j'ai rien mangé depuis euh, depuis que je suis revenue. Je passe mon temps à courir. Euh, donc en fait on ouvre le set, un nouveau restaurant. Et je, je suis en train de fixer avec euh, l'artiste qui va nous faire les peintures, en fait, euh, une date, pour voir sur quel mur on va... Puisqu'il y a une des peintures, euh, ça sera directement peint, peint sur le mur. C'est avec plein de, euh, de quartiers. Pas que des quartiers, en fait. Plein de symboles, on va dire, de Singapour. Et alors, mes préférés, c'est quoi Mustafa Center. Celui-là. Alors là, Mustafa Center. Euh, le magasin qui est ouvert 24h sur 24 enfin maintenant avec le Covid c'est plus le cas il y a plein de trucs, le saté, vous voyez les brochettes ici, ça c'est les glaces ça c'est leur glace euh, un peu comme ce qu'on a, qu a au Bled, vous voyez les gof... les, la glace comme ça entre les gaufrettes euh... ça je connais pas ça Par Villa je connais pas du tout ça Bon quand je serai autorisé à sortir on ira faire un tour là-bas, les Hawker Center après il y a Katong c'est un quartier, Chinatown, le, le durian. C'est vraiment une jolie tasse, mais bon, elle a un prix hein, 20$ la tasse. Euh, J'ai l'ai achetée chez Aristo... Aristocrate. Aristocrate, c'est un petit magasin qui a plein de. Ils ont plein de, de petits. Euh... Je vous avais fait un vlog, les filles, de souvenirs et tout, euh, assez cher, mais je trouve que c'est super sympa. J'y suis allée pour, euh, pour prendre euh, euh, des petits cadeaux pour, euh, voilà, pour la France. Et j'y retournerai certainement pour prendre plus de tasses Parce que franchement ils avaient une autre tasse avec les quartiers de Singapour Et c'est vrai qu'il y en a pas mal qu'on connaît bien et où on habitait Donc du coup je trouve que c'est euh, voilà, un, un beau clin d'œil Surtout si un jour, si on part d'ici voilà Bon Haroun, tu veux faire une activité Parce que là il y a, on va éteindre la télévision hein, Et maman elle va... Pff, elle va... Je sais pas ce qu'elle va faire maman hmm Tu veux faire quoi mon coeur Tu veux faire ton homework non? Je veux you want to paint? Ok On va faire la peinture. Allez, viens. Tu viens Ok, je te mets bien. Tu veux je mettre un tablier se... ou pas Oui. Tu veux ton tablier ou ça pas la peine Tu veux le tablier ou pas Oui. Hop Voilà. Je veux faire Entre, entre et vert, vert. Et vert, vert. je peux voir si c'est bon Attends, ce <coughs> fini, Maman, tu peux voir. Alors montre-moi, alors vélo, poire, une montagne, loin, Rania, ma soeur il y a une faute, je te laisse une chance si tu veux essayer de te souvenir, c'est pas bon ce que tu as écrit, un Attends. coussin, avant, après, entre, vers, c'est très bien, ma soeur, tu te rappelles le son Ah ouais j'ai oublié Récris le mot en dessous, c'est pas peine de gommer. Ma soeur. S-O-E, euh, voilà, c'est bien. Euh. u r ok. Maintenant, ce que tu vas faire, le tu temps que tu lire fais lire ça. La oui. Alors, regarde, Ania, tu vas lire, donc lis ça. Donc, le recueil, lis le texte et le loup, texte 3. Ok, et tu réponds aux questions en faisant une phrase, ok Vas-y, maman, elle va s'occuper de Haroun en Tu m'as attendu il, il est où le papier, Haroun tu l'as mis où le papier que je t'ai donné tout à l'heure Il est où le papier que je t'ai donné Non ça. Bah... Attends, on va le trouver. Attends, on va secouer ici. Le... Non. Oui. Il est là. Voilà. Alors écoute. Okay. Écoute maman, on va ranger les affaires. D'accord Ok. Tu m'écoutes Haroun Attends ça. Tout à l'heure on fera. Tout à l'heure on fera. Tout mais. Tout à l'heure. Later we do this one. Night and day. Tu veux faire oui. Eh bah ben c'est lequel Haroun t'as déjà fait je crois. Ok on va faire la, la lune, attends maman elle va le trouver. Ah ici, mais ça on a fini Haroun, voilà ça c'est la journée, ça c'est la nuit, on l'a déjà fait. On va ranger les objets de la maison et ça c'est les objets de l'école. Ça c'est la maison oui. et ça c'est l'école. D'accord oui. Haroun regarde ici on a les autocollants. Alors le cartable, c'est oui. pour l'école ou la maison le cartable. Mmh, oui, vas-y, tu prends le cartable et tu colles. Dentifrice. Oui. C'est pour l'école ou la maison mmh. L'école ou la maison Maison. Oui. Maison. oui. Maison. Hum. Et ça, et ça, Attends ça. Non Maman C'est quoi ça d'abord Oui, c'est quoi ça Ah oui, c'est l'école, oui, le porte-manteau, c'est bien. Et ça, pour l'école. Montre-moi, c'est quoi Ça, c'est pour l'école, Haroun, regarde. Oui. T'es sûr 5 et 6 oui. C'est bien, 5 et 6. Alors, regarde. On va compter. Mmh, ici, regarde. Maman, ça, c'est combien, Haroun Il y a combien de doigts Compte, il y a combien de doigts 1, 5, 6. Non, non, non, ici, Haroun. Non, ça. Ok, compte les bougies alors. Il y a combien de bougies D'abord, il faut les compter. Compte, mets tes doigts. 1, compte. 1, non, ici. Commence là. 1, vas-y. I don't know. On va le faire ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. C'est quel 5 C'est là ou là Quelle maison C'est vous le 5 C'est cette maison ou cette maison Cette maison. Ça c'est 5 Haron ou c'est ça 5 Montre-moi 5. 5. Oui, alors c'est ici. 5. Celle-là, celle-là, c'est ça qu'on a compté. 5. 5 quoi C'est quoi on met dans la, la maison. On met dans la maison, mais c'est quoi, Haroun Ça, ce sont des boues des... Des, bougies. des bougies. Des bougies. Des bougies. Maintenant, compte les crayons. Il y a combien de crayons ici Il y a combien de crayons Non, non, non, non Haroun. Non, non. Il faut compter doucement. Un. Hein? On va le faire ensemble. Vas-y. Un. Non, non. Hein? Ça, ça, ça, ça. non, ça c'est un autre. Ça c'est autre. Ça c'est une autre activité, Haroun. Ça, ça c'est une autre activité, Haroun. Oh, un, deux, quoi et toi continue les, les, les temps. devoirs. Ah, attends, Paul et papa et toi partez tout le temps, c'est bien. Parlez tout le temps. Okay. La, championne, la championne a gagné son match de tennis. Très bien. Est-ce que dis-moi comment tu fais pour retourner Est-ce que tu arrives à retourner toute seule Oui. Non, c'est que... pas là qu'il faut cliquer. Voilà. Module 3. Voilà. Semaine 4 on a tout fait. Oui, okay. fait, Alors, on ma... part dans... Non, non, non, donc maintenant ce qu'on va faire, regarde, on va partir dans... On sort du français, donc tu repars dans accueil. Ouais. Tu, vas... tu cliques comme ça, tu vas savoir. Oui. Donc maintenant tu vas dans... On va faire les mathématiques. Euh, questionner le monde. On va faire questionner le, le monde, monde. c'est ici. Questionner, vas-y. Questionner le monde. Voilà. Donc tu vas chercher support numérique. Support numérique. Et tu vas dans... Faire en fait, regarde. Attends, Lania, non, non, regarde. Il faut juste aller sur module 3. Et maintenant tu me fais... Tu te rappelles sur quoi on a travaillé oui. Alors agir individuellement et collectivement Vas-y tu cliques Non non, oh voilà c'est bon, tu cliques là Et tu fais l'activité ok, je vais voir ta soeur oui. Je vous assure que je me trimballe Ce café depuis je ne sais pas quelle heure Et que finalement ben, Je vais le boire froid Oh là là fini. Je passe ma life à passer d'une pièce à une autre Alors, regarde, on donc a regarde fait ça, on a fait ça. Donc on a tout fait ça, alors je t'explique Comme ta soeur, maintenant tu dois re... Donc on a fini le français, on tu vas aller dans accueil non, non, on n'a pas encore fait le module 4. On est en train de faire le module 3. Donc, maintenant, tu vas aller dans questionner le monde. Pareil, on est en train de faire quel module Support numérique. Et on est en train de faire le module numéro 3. Tu te rappelles, on a travaillé sur quoi Sur les, les dangers dans la maison. Donc, tu, tu cliques ici. OK. Et tu vas me faire... Tu lis bien la consigne et tu fais cette activité-là. Okay. D'accord. Pas dangereux. Bon, du coup, ce que j'ai fait, c'est que... Euh, dans cette pièce et dans l'autre pièce, j'ai noté les mots qu'elles doivent apprendre pour ce module, comme ça elles les ont sous les yeux. Voilà, et euh, franchement, c'est, euh, j'en profite là, étant donné qu'on est bloqué dans tous les cas à la maison. Euh, j'en profite avant qu'elle commence les cours d'anglais pour avancer un maximum au niveau du français. Voilà, voilà, vous entendez Haroun, il est en train de jouer avec papa, il hurle, je sais pas ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu fais, Haroun Qu'est-ce que tu. Oh mon dieu, oh mon dieu, Haroun tu vas venir ranger tout ça après, hein, d'accord Hein Non. S'il te plaît Non. S'il te plaît Non. S'il te plaît non. Oui. oui bon, voilà, super. Donc, je viens de faire mon test. Yeah, je viens de faire mon test enfin négative donc du coup je pourrais je peux sortir à partir d'aujourd'hui et en fait dans tous les cas si il était positif euh, j'aurais pu sortir à partir de demain puisque à, septième... à partir du septième jour on peut sortir mais bon voilà au moins ça c'est fait donc déjà je vais envoyer ça au boulot et je pars demain au boulot yes on va faire un petit peu de montage je vais vous mettre en ligne une nouvelle vidéo et euh, voilà Bon, euh, voilà je suis en train de vous mettre en ligne euh, un nouveau vlog, donc c'est le vlog Hollande et euh, c'est la première partie puisque j'ai dû découper en plusieurs parties étant donné qu'il est assez long. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à aller voir tous les derniers vlogs que je vous ai postés. Hello, hello, recoucou. Bon, oh, franchement, j'ai du mal à me rétablir, je tousse encore énormément et je pense que si ça continue comme ça. Euh, je vais devoir aller chez le docteur parce que c'est juste pas possible, j'ai des, une toux franchement qui est, qui est très irritante. Euh, J'espère que vous allez bien, euh... je vous ai lâché entre temps. Donc ça c'est ma tenue de prière, je viens de, de finir de prier et euh, je suis passée devant le bureau et j'ai vu mon appareil photo, je me suis dit bon ben on va revloguer, on va reprendre les vlogs.